Dans cette vidéo, nous allons voir comment décomposer un entier en produit de facteurs premiers. Rappelons tout d'abord qu'un nombre premier est, par définition, un entier naturel qui a exactement deux diviseurs, 1 et lui-même. En suivant cette définition, et comme 1 n'est divisible que par lui-même, alors 1 n'est pas un nombre premier. Autre cas particulier, 2 n'est divisible que par 1 et lui-même, donc 2 est le seul nombre pair premier. En utilisant la définition, il est facile de dresser la liste des nombres premiers inférieurs à 100. Par définition, un nombre premier ne peut s'écrire que sous la forme du produit de 1 par lui-même. Tous les autres entiers peuvent se décomposer en produits de facteurs premiers. Pour cela, il suffit de tester la divisibilité de cet entier par un nombre premier en partant du plus petit. recommencer autant de fois que possible et passez ensuite au nombre premier suivant. Prenons un exemple et décomposons 660 en produits de facteurs premiers. 2 est le premier nombre premier de la liste. Regardons la divisibilité de 660 par 2. 660 est pair, donc divisible par 2, et c'est 2 fois 330. Il faut donc maintenant décomposer 330 en facteurs premiers. 330 est pair et donc encore divisible par 2. Et c'est 2 fois 165. Décomposons donc 165 en facteurs premiers. 165 n'est pas divisible par 2, mais par 3. Et c'est 3 fois 55. Recommençons avec 55. 55 n'est pas divisible par 3, mais par 5. Et c'est 5 fois 11. Et comme 11 est un nombre premier. La décomposition est donc terminée. On obtient alors la décomposition en facteurs premiers suivante de 660, qui est égale à 2 au carré fois 3 fois 5 fois 11. La décomposition d'un nombre en facteurs premiers peut être utile pour rendre une fraction irréductible.